Bonjour, c'est Magique Pascal. Aujourd'hui, je vous présente un tour de magie qui s'appelle Reversing Reverse de Ernest Pancrezy. Passons tout de suite à la démonstration. Pour réaliser ce tour, nous allons utiliser un jeu de 52 cartes. Le jeu est présenté au spectateur. Ensuite, mélangé. Le spectateur est invité à choisir une carte. Pour la démonstration, le 10 de pique. Alors, bien entendu, cette carte peut être signée par le spectateur, très important. Une fois fait, la carte est remise dans le jeu, puis perdue par un mélange le plus honnête possible. Voilà. Maintenant, nous allons faire quelques paquets. Comme ceci. Un coup face en bas. Un coup face en l'air. C'est bon Alors, le but maintenant, c'est très simple, c'est de mélanger eh bien, les cartes face en l'air avec les cartes face en bas. Voilà Le plus honnêtement possible, je vous montre, d'accord, face en bas et face en l'air. Et ceci avec tout le reste du paquet. Je vous montre, aucune triche. Voilà, ce qui va nous faire un jeu, pêle-mêle, des deux côtés. Ça, c'est la première opération. Je vous montre. Voilà. Maintenant, regardez bien. Encore un petit mélange. Ça, c'est très important. Et pour retrouver la carte du spectateur, eh bien, ça va être très simple. Vous avez tantôt des cartes face en bas, face en l'air. Mais... Ce n'est pas grave, car simplement en claquant dans les doigts, et eh bien je suis capable de localiser la carte. Simplement en retournant, vous n'allez pas me croire, la carte du spectateur. 10 de pique n'est-ce pas Alors cette carte là, et eh ben c'est très simple, elle est magique. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que cette carte, elle peut faire des prouesses. regardez. Il suffit de simplement de l'insérer dans le jeu comme ceci d'enfoncer la carte dans le jeu de claquer dans les doigts vous n'allez pas me croire la carte remonte sur le jeu magique vous ne trouvez pas cette carte effectivement est magique mais ce qui est de plus magique c'est pas uniquement cette carte regardez je claque dans les doigts et là je vais vous montrer comment j'ai fait pour retrouver la carte et eh bien c'est très simple, il suffit d'avoir un jeu ordonné, c'est-à-dire avec des cartes toutes face en bas et uniquement la carte du spectateur face en l'air, le 10 de pique. Merci mes amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez, commentez s'il vous plaît, ça me fait toujours plaisir. Au revoir.